Choisir la Matawini, c'est choisir plus qu'une région. C'est choisir une terre d'évasion et de rêve. Un environnement inspirant où la qualité de vie se conjugue au quotidien. Parcs régionaux, pourvoiries, randonnées, escalades, sports nautiques, gastronomie du terroir et tradition. À proximité des grands centres, la Matawini, c'est 16 localités d'exception qui vous attendent. Quand vous verrez le saut de qualité 100% Matawini, faites le choix de l'authenticité. Faites le choix de la Matawini.